Je suis passé de ce muscle up Ferme les pieds, pointe épi, pointe épi. À ce genre de muscle up. pas très longtemps. <rire> si tu veux savoir comment j'ai fait, reste avec moi pour cette vidéo. A tout de suite. Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la santé et j'espère que vous n'êtes pas blessé. et j'espère que votre famille va bien. Moi, tout va bien aussi, donc tout est cool. Euh, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit, comme vous le savez déjà. Donc sur cette chaîne, on parle de CrossFit, <rire> on parle de préparation physique, on parle de formation, on parle euh, de comment créer des workouts, on parle de comment apprendre à faire des skills, <rire> on parle de mille choses. Donc bienvenue euh, sur cette chaîne. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour commencer. Mets un petit pouce à cette vidéo si le contenu te plaît. Ça pourra toujours m'aider à faire du contenu encore de meilleure qualité, de plus de meilleure qualité. Euh, Commente cette vidéo si tu as quelque chose à dire, notamment sur l'évolution de ton propre muscle-up, sur le chemin que tu as euh, pris pour réussir à faire tes muscle-ups. Euh, parce qu'on a tous des chemins différents, vous allez voir. Euh, et pour terminer, euh, va faire un petit tour sur ma formation qui a été créée euh, il n'y a pas très très longtemps et où je t'apprends à faire absolument tout de A à Z sur tes programmations, tes, tes warm-up, tes skills, tes infos, tes cycles, tes objectifs, ton mental. Bref, va voir cette formation, ça ne coûte rien d'aller voir. Donc n'hésite pas et, et retrouve-moi sur la petite vidéo directement en cliquant sur le lien qui va s'afficher en haut ou en bas. Bon, et eh ben, il s'en est passé du chemin, il s'en est passé beaucoup de chemin. Je vais prendre mon téléphone parce qu'il faut que je vous montre quand même que tout ce que je vais vous dire est vrai. C'est très important. Euh, si, euh, alors, les iPhones c'est incroyable parce qu'on peut remonter euh, dans les mois euh, <rire> en fonction de quand on a pris les photos. Et donc, moi, je vais remonter à mars 2018. Mars 2018, c'était mon day Et je voulais absolument faire des muscle-up, euh, mais euh, ça ne donnait pas totalement ce que je voulais. Euh... <rire> Donc si on retourne le 10 mars 2018, donc c'était bien euh, un jour après mon anniversaire, j'ai commencé à faire des muscle-up, euh, sachant que je ne savais absolument pas les faire euh, et que comme tout le monde, j'ai démarré euh, à la one again. <rire> j'ai démarré à la one again, genre euh, allez, il y a des anneaux Oh cool sauf que ce n'est jamais monté vous vous doutez bien parce que si ça monte c'est vraiment que j'étais à ce moment là j'étais en couple j'étais la, grande... la plus grande coquille de France <rire> c'était pas possible impossible que ça passe tu peux pas être aussi chanceuse au point de faire un muscle up comme ça c'est pas possible ce n'est pas possible donc, euh... donc voilà euh... écoutez j'étais accompagnée d'un collègue à moi de l'époque qui s'appelait Johan je sais pas s'il si passait les muscle up lui, mais il me donnait des conseils. Vous connaissez, vous, tout le monde donne des conseils. Mais j'avais besoin de ces conseils. J'avais besoin de ces conseils parce que je savais absolument pas euh, comment m'y prendre. Et j'étais en passe de devenir coach. Euh, une bonne, enfin, J'étais déjà coach de CrossFit. Euh, et ça me prenait la tête de pas savoir euh, faire du muscle-up. Je l'enseignais parce qu'on m'avait appris à l'enseigner. Mais je l'enseignais pas de par mes propres ressentis. Et ça, c'était vraiment... Euh, une petite douleur personnelle pour moi, qui suis euh, une perfectionniste née. Euh, J'aime tout gérer. J je suis très en confiance quand je gère tout. Et c'est vrai que le fait de ne pas savoir faire, euh, euh, de me me, me pénaliser énormément mentalement. Donc, euh, j'ai décidé de remédier à ça. Donc ça, c'est les vidéos que je vais vous faire voir. C'est les vidéos de 2018. Euh, on va passer sur celle-là. Alors, sachez que j'ai fait mille choses. <rire> publie Là vous allez voir sur la vidéo j'ai mis deux, deux élastiques euh, sur les anneaux et j'ai fait ça. Aujourd'hui c'est un conseil que je ne redonnerai à personne. <rire> personne. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai testé, euh, je l'ai conseillé à des gens euh, et, et puis voilà, et puis ce jour, on n'est pas mort, tu vois, il faut expérimenter plein de trucs. Mais bon c'était très drôle. Déjà c'était archi bas, euh... pas... Je sais pas, c'était... Euh... J'étais archi pas à l'aise. Les élastiques, c'est clac-clac, clac-clac. <rire> C'était l'enfer. Et là, à ce moment-là, j'avais juste aucune notion, en fait, de mon corps. Mais genre, euh, vraiment, aucune quoi. Enfin, j'avais pas d'abdos. Quand on voit sur la vidéo, j'avais un dos, hein. j'avais un petit dos quand même. Hein. J'avais un petit dos bien développé. Ça, c'était l'altéro, je pense. Euh, c'était pas à la gym parce que je faisais quand même pas beaucoup de gym. Mais j'avais un petit dos, hein. vraiment. Euh, mais c'est tout ce que j'avais. J'avais pas d'abdos, j'avais pas de technique, j'avais pas assez de pratique. Donc, ça, c'était vraiment un, un souci. Là, voilà, du coup, ouais, on m'avait mis un élastique. Je sais pas pourquoi il filmait mon dos. Non, c'est pas mon dos qui filme. en fait, c'est ma brassière. On m'avait mis un élastique et bon, le but, c'était de monter en haut, quoi. En plus, j'avais des poignées de force. Regardez bien, parce que ça, ça va être important après. J'avais des poignées de force. Euh... Je sais pas pourquoi j'ai mis des poignées de force. J'avais un taux. Hein j'avais des cheveux aussi. Non, j'avais des extensions, là. Je suis une mytho. J'ai des extensions. <rire> Pareil, même exercice. Hein poignées de force, élastique... Euh... Je monte en haut. Je me servais beaucoup en fait à cette époque de l'élastique pour me faire rebondir, ce qui n'a aucun intérêt. Et j'avais pas de triceps aussi, alors ça c'était oh, incroyable, je ne savais pas faire de dips. Ça c'était pareil. Hein. Euh, ne pas savoir faire de dips et travailler les muscles c'était relou. Ça ensuite, bah, la dernière, hein, la meilleure. Regardez-moi ce muscle incroyable. pause sur plusieurs choses. Alors la première chose, c'est que quand je me suspends dans le vide, je suis pas si mal. On le voit euh, au niveau de mes mains. Euh, mes mains sont plutôt bien placées étonnamment euh, parce que souvent les gens ont les mains comme ça sur l'anneau. Attendez, j'ai un anneau quelque part. Papa Il vient de chez Brank. Il ici Il est génial. Bon, En fait, en gros, les gens ils se mettent sur l'anneau comme ça, en fait. Ils prennent l'anneau comme ça, donc ça donne ça. En fait, ça, c'est un problème parce que du coup, ça veut dire que vous allez devoir avoir la conscience d'ouvrir votre main, alors, d'ouvrir la main légèrement pour pouvoir passer au-dessus, en fait. Et ça, que ça donne ça. En fait. Sauf que, quand on commence à faire du muscle-up, on n'a pas cette conscience. C'est pour ça qu'on va vous demander de casser légèrement le poignet comme ça. Comme ça, quand vous allez faire... Le poignet, il sera déjà presque en haut. Alors que quand vous êtes là, le poignet, là, il ne peut pas passer. Vous voyez C'est mort. Donc, soit vous arrivez à ouvrir légèrement pour vous permettre de monter rapidement. Soit vous vous placez légèrement comme ça. Poignet cassé, phalange vers le plafond. Et là, du coup, tac, tac, ping, Et ça monte. Et c'est monté directement. Ok Normalement, si vous avez compris, euh, c'est très bien. <rire> du coup, là, moi, je me retrouve dans une position qui n'est pas dégueu. Si j'avance un peu... J'ai ma, ma technique du kick, là, que je fais quasiment euh, toujours, maintenant, en fait, euh, donc euh, ne me dérange pas. Ensuite, mon, mon arc n'est pas maîtrisé, ça se voit, parce que je suis beaucoup trop en avant, j'ai trop les épaules presque rentrées, tirées vers l'arrière, j'ai les jambes écartées, les fesses ne sont pas serrées, ça se voit, parce que j'ai une cambrure très prononcée, et euh, quand je ne pas mes fesses, ça se voit direct, ça fait des hauts, <rire> comme ça. Donc ça, ça se voit... Euh... Et sur l'avant, voilà. Et c'est là que arrive le plus gros du problème de cette vidéo, et c'est là que je vais vous aider le plus sur cette vidéo, c'est que euh, je n'avais donc aucune notion de plusieurs choses, à savoir mes fesses, mes abdos, mes épaules. Ces trois points pour moi le plus important euh, pour bosser et pour avoir un muscle up. Je m'explique. Aujourd'hui, j'étais sous mon anneau en cuvette, comme ça, ok. Cependant, le vrai souci qu'on rencontre, c'est que on doit se donner une impulsion pour monter en haut. D'accord. Le but, c'est d'avoir une impulsion. Okay. C'est comme si demain je vous demandais de sauter, mais sans serrer les fesses. Donc je vais vous demander d'aller toucher le mur là-haut, et je vais vous dire par contre, t'as pas le droit de tendre les jambes mais de serrer les fesses. C'est jaloux, tu vois Je vais faire quoi Je vais faire ça. Ça c'est mort. Alors que si cher, tout de suite je vais monter beaucoup plus haut. Donc en fait c'est la même chose sur le le, le but c'est de donner une impulsion. Si on se donne une impulsion, mais qu'on n'utilise ni la chaîne postérieure, ni les abdos, ni les épaules, ça marche pas. Donc il y a trois points à à, vali à valider à regarder sur cette vidéo. La première c'est que tac, je n'ai pas de ligne droite forcément puisque mes fesses ne sont pas serrées. Donc ma hanche est encore fléchie. Si ma hanche est encore fléchie ça ne fonctionne pas. Le peu de hanches qui me restait si j'avais fait ça, ça aurait fait. Vous voyez ou pas Et du coup, c'est ce qui me montre principalement dans cette, dans cette, dans cette vidéo. Euh, je n'ai pas d'action de fessier. Les abdos, c'est très difficile de les ressentir sur ce genre de mouvement quand on ne pratique pas. Je pense que rajouter en l'engagement des abdos, ça vient après, au moment où vous gérez un peu plus votre mouvement. Donc ça. Euh, et une autre chose très importante, c'est que votre anneau, en fait, il n'y a pas de tirage. Il n'y okay a pas d'action du biceps sur un muscle Il n'y a pas de tirage. Donc du coup, quand je suis en keeping, ça fait... Si je viens tirer ce que je fais là, au pire, je vais arriver là. Mais je n'ai absolument pas euh, l'expérience nécessaire pour faire ça. En fait, je ne l'ai pas. Donc du coup, ce qu'il faut que je fasse absolument, c'est qu'au lieu de tirer sur mon anneau, je vais venir appuyer sur mon anneau. en fait. Et du coup, le fait de venir appuyer sur mon anneau, ça fait monter mes épaules. Si j'ai monté mes épaules, je suis plus proche de monter là que de si je suis là. Donc, en fait, dans l'idée, mon keeping doit être bon. Un bon keeping, une grosse extension. Au moment où ça fait. Au moment où mon extension fait. Comme ça, avec les hanches. C'est là où je dois appuyer sur mon anneau. Ok Comme je suis un petit peu en full grip, je ne peux pas me mettre en full grip. C'est impossible de toute façon. Parce que si vous, vous mettez en, en full grip comme ça, vous allez vous démonter les les, les, euh, les avant-bras et vous ne pourrez pas faire de keeping. Donc en fait, euh, vous pouvez le poser, moi je l'ai fait un milliard de fois. Je me suis ouvert là, là euh, à 100 et tout bazar. Mais euh, en fait, c'est naze parce que... Enfin, c'est naze. C'est pas naze, je l'enseignerai le, je, je encore. Mais spécifiquement, par exemple, pour du strict, parce que là, euh, faire du keeping avec euh, un poignet comme ça, c'est impossible. Donc, tac, mon poignet légèrement cassé, keeping, tac, tac, tac, j'appuie grosse hanche et une fois que j'ai mis ma hanche, normalement là, ça monte. Et c'est à ce moment-là que je peux me rapprocher et finir mon mouvement. Vous voyez J'appuie, j'appuie, j'appuie, j'appuie, j'appuie, j'appuie pour pouvoir passer. Et je vais vraiment éviter de tirer parce qu'en fait, tout ce que vous allez assimiler euh, en traction n'est pas, euh, pas l'équivalence de muscle. En fait, le seul et la traction, c'est deux mouvements différents. Il y a, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est un mouvement de pousser. Il y en a un, c'est un mouvement de tirer. C'est pas pareil. Donc du coup, si vous faites, et si vous apprenez le muscle print, vous avez plusieurs choses à travailler. Déjà le holo, ça c'est très important. Holo, holo rock, avec des fesses bien serrées. voyez ou pas J'avais fait une vidéo comme ça là, chez moi. Enfin, euh, chez moi, chez Leslie. Euh, avec euh, un apprentissage du holo. Allez la voir cette vidéo. Allez la voir. C'est un truc, à, à la, c'est une vidéo à la maison où j'explique le holo. Je suis allongée au sol, je serre les fesses. Bien fort, je monte les épaules. Et ensuite, je vais me pré préoccuper du reste. Et bah, sur... Votre keeping, il faut bosser votre keeping aux anneaux comme ça, bien rentré avec les abdos bien serrés. Une fois que j'ai ça, je vais venir aller chercher un peu plus haut, ok Et dès que je vais venir aller chercher un peu plus haut, je vais appuyer sur mes anneaux, surtout, je vais appuyer sur mes anneaux. Et en fait, le fait d'appuyer sur mes anneaux, à un moment donné, ça va les rapprocher très très fort. Le jour où j'ai les fesses bien serrées et que je peux appuyer ici, j'ai juste à apprendre la transition. Ou je l'ai déjà appris avant et c'est génial. juste à prendre la transition parce que la transition, vous pouvez la travailler au sol avec les fesses au sol. Tac, une grosse extension, extension, extension, paf, paf. Et ça, je vous mettre une vidéo. Et ça, si vous l'avez déjà, le jour où vous faites un pokeeping keeping avec un appui fort dans les bras, vous voyez ce que je veux dire, on appuie fort, on active les épaules, on active les dorsaux, on serre fort les fesses, paf. C'est en haut, normalement. Alors, je vous dis ça comme s'il fallait trois jours. Évidemment, il va falloir du temps pratique. À combien est-ce que moi, je vais estimer ça Je ne sais pas, ça va dépendre. Si la personne, elle est déjà très à l'aise avec son poids de corps, si la personne, elle bouge bien sur les anneaux, si c'est vraiment quelque chose de mental et que c'est un blocage dans la tête ou si c'est vraiment un manque de force. Ou si, vous voyez, ça peut prendre six mois comme ça peut prendre une semaine parce que c'est vraiment technique comme ça peut prendre un mois comme ça peut prendre trois mois. Alors, moi, ça m'a pris... Je vais pas vous dire deux bêtises... Ah, si, si. En mai 2018, je les avais. Si, si, si. J'ai une vidéo qui doit traîner pas loin, là. Mai 2000... Avril 2018. Voilà. Voilà, nickel. Avril 2018, je commençais à comprendre qu'il fallait une grosse extension. Et c'est marrant parce que je me suis vraiment intéressée beaucoup à Internet, en fait. J'ai reçu des conseils un peu à droite, à gauche, comme tout le monde sait si bien le faire. Euh, mais... Euh... C'est pas une critique. Hein. Mais je c'est beaucoup Internet, genre, qui m'a qui m'a aidé genre donc j'ai euh, moi j'ai mis entre la vidéo que je viens de vous faire voir mars 2018 et avril 2018 j'ai mis euh, j'ai mis un mois ouais 19 avril j'ai mis un mois donc euh, nous voilà euh, comme quoi vous voyez euh, moi c'était pas un problème de, de force ou quoi j'étais déjà très euh, plantée euh, je m'entraînais déjà beaucoup, euh, mais euh, j'avais genre zéro technique en fait. J'avais zéro technique et le fait de travailler un peu ma technique m'a aidé à comprendre mon poids de corps. Moi, je suis une femme. Euh, désolée de vous dire ça, mais <coughs> je suis une femme qui euh, est faite pour le sport. En fait, je suis faite pour le sport. Je suis faite pour ça. J'ai une adaptation au sport incroyable et je pense que vous pouvez me mettre dans n'importe quel sport. Je vais m'adapter et je vais performer assez rapidement parce que j'ai une fibre sportive depuis longtemps depuis très longtemps, et que je ne sais faire que ça, et, et que le sport me, me fait kiffer, voilà. Euh, tandis qu'il y a des gens qui vont prendre plus de temps à s'adapter à, à un sport, ou ils vont avoir du mal à se mettre dedans, ou je sais pas. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de facilité par rapport à ça. Donc, un mois, et, et puis en plus, il faut savoir que pendant ce mois-là, genre, euh, c'était tous les jours, mon frère. Tu vois ce que je C'était tous les jours. La meuf, elle a archi pas dosé, c'était tous les jours. Et, et j'en faisais tout le temps. Tout le temps tout le temps tout le temps et du coup euh, je pense que ça m'a bien aidé aussi et bizarrement j'en ai fait pendant trois je m'en rappelle très bien j'en ai fait pendant trois semaines en mode acharné acharné et après pendant une semaine j'en ai pas fait du tout et après je suis arrivée sur cette vidéo okay. voilà qui n'est pas ouf mais qui ressemble à un monsieur up voilà mon parcours n'hésitez pas à me raconter votre parcours si vous vous les avez eu si vous les avez pas euh, Qu'est-ce qui vous bloque Et puis on essaiera d'échanger sur ça On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Of course Et je vous fais plein de gros bisous Bye